Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence. Merci d'être venus si nombreux pour cette grande première. Et merci à vous qui nous regardez sur Internet. Oui, c'est une grande première. C'est la première des grands débats d'Université de Paris. Et pour les ouvrir, pour ouvrir cette grande série, eh bien, nous avons l'honneur d'être accueillis par la présidente d'Université de Paris, c'est Christine Clerici. Bonjour à, à toutes et, et tous, et c'est vraiment un très grand plaisir d'ouvrir cette première euh, séance des grands débats d'université de, de, de Paris, euh, que l'on a voulu euh, initier au sein de, de l'université. Vous savez que l'université est ouverte sur le monde et s'intéresse évidemment aux enjeux de société, c'est un point important, et je voulais remercier ce soir Cynthia Fleury et Pierre Zawi de leur participation donc, à, ce, à ce premier débat, ce sont des invités évidemment de, de marque et euh, qui, qui marque bien ce, ce temps important pour, pour nous. Et puis Xavier Goumoul, qui a euh, entièrement organisé cette série des, des grands débats, et donc celui-ci tout particulièrement. Alors l'université, c'est un lieu de, de rassemblement, de confrontation des, des savoirs, et il est important pour l'Université de Paris de renouer, en fait, avec le débat citoyen. Ces débats répondront évidemment aux démarches de, euh, des critères de la démarche universitaire, dans le respect de son indépendance, de déontologie, aux modalités de la mise en œuvre, de la critique, et c'est évidemment très important pour nous que ça soit l'université qui puisse organiser cela. C'est aussi pour notre université, pour nos étudiants et nos personnels, un moyen de contribuer autrement à leur mission de formation et de recherche et d'être pleinement, comme je le disais tout à l'heure, dans le débat citoyen. Euh, vous savez que c'est un, un point de plus en plus important, je crois, pour les, pour les universités qui longtemps se sont focalisées sur leur mission essentielle et on sent bien cette nécessité d'aller aussi transmettre nos connaissances et nos, et nos, et nos réflexions vers, vers évidemment le, la société. Alors le thème retenu cette année c'est le monde d'après. Je vais essayer à, mettre, à, quelques, essayer à quelques mots et quelques réflexions personnelles qui ne sont pas philosophiques et donc évidemment je laisserai entièrement le, le débat à Cynthia florin euh, et c'est peut-être une banalité de, de dire que le mouvement, euh, la continuelle mutation des, des éléments, la, la dissolution, leur reconstitution sont le cadre dans lequel nous organisons nos vies. Nous anticipons, nous prévoyons, nous réformons, nous réordonnons, nous prophétisons. L'avenir n'est plus un vague horizon lointain, c'est un élément de notre présent, de nos discours... Et Cet état de choses s'accroît peut-être à fur et à mesure que nous percevons l'extrême fragilité des équilibres qui tiennent les éléments en l'état. Tout cela s'inscrit pourtant dans une permanence cyclique, des jours, des saisons, des années, qui passent jusqu'à l'oubli, tout en rêvant et en s'inventant un monde d'après mythique. La crise sanitaire, dont il sera sûrement question ce soir, bouleverse considérablement notre vision du monde d'après, qui devient sans repère, incertain et donc inquiétant. Le fait social total, par lequel l'anthropologue Marcel Mauss désignait un phénomène qui mobilise la totalité de la société et des institutions et qui nous a rendus soudainement, nous a foudroyés et nous a rendus vulnérables. Nous sommes passés en quelques jours dans un autre monde. Je prendrai l'exemple de nos étudiants qui, durant toute cette année et demie, ont été confrontés à l'enseignement à distance, à l'isolement et se sont mis d'un seul coup à douter de la valeur de leur diplôme et de leur enseignement et donc de leur capacité, à construire un avenir professionnel comme il l'avait anticipé il y a quelques années. D'un autre côté, il faut pouvoir aussi analyser les effets bénéfiques de la pandémie qui a montré la solidité de notre système social, qui a été un accélérateur dans des transformations souhaitées mais longtemps laissées de côté, l'investissement massif dans le numérique ou dans la recherche sur les grands défis sociétaux, transition énergétique et climatique. Ces effets vont-ils perdurer Quelles en seront les conséquences sur ce que nous avions prévu il y a seulement quelques mois le monde d'après sera différent, c'est sûr, mais il est déjà là et à leur place au grand débat de l'Université de Paris. Et je vous souhaite une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, euh, madame. Bienvenue donc euh, à tous, bienvenue à vous qui nous regardez euh, par internet. Euh, vous êtes très nombreux, merci beaucoup encore une fois. On va donc tenter au cours de cette année de tenter de cerner les contours de ce monde nouveau dans lequel nous avons commencé d'entrer, un monde différent euh, de celui auquel euh, on était habitué. On sent bien, je crois, une impression d'accélération de l'histoire, d'accélération des réalités qui affectent nos sociétés humaines. On va parler de Covid, mais on parlera aussi de, de tout ce dont vous avez envie de parler et qui constitue ce, ce monde d'après. Grande, grande formule, évidemment. Quel changement dans nos vies C'est le sujet, c'est la question qu'on veut se poser aujourd'hui. Quel changement dans nos vies Attendre de ce monde d'après dans lequel nous sommes déjà entrés. Et cette question, on va la poser à nos deux invités. Merci beaucoup de les accueillir. S'il vous plaît, c'est Pierre Zawi et Cynthia Fleury. Alors, Cynthia Fleury, vous êtes philosophe, vous êtes psychanalyste et vous êtes professeur titulaire de la chaire Humanité et Santé au Conservatoire National des Arts et Métiers, auteur également. Et Pierre Zawi, maître de conférence en philosophie, au département qu'on appelle le LAC, Lettres Arts Cinéma, et donc à l'Université de Paris. Et moi-même, je m'appelle Paul Debrême et je suis animateur d'événements scientifiques et ravi d'être avec vous aujourd'hui. Alors, on a envie de vous entendre et on est là pour vous entendre, mais on s'est dit que pour vous entendre, on avait d'abord envie de vous entendre, vous, dans le public, et je suis déjà allé voir quelques personnes et je sais que Pierre a peut-être des choses à nous dire. Juste, voilà, qu'est-ce que vous êtes venu faire là, Pierre, aujourd'hui qu Qu'est-ce qui vous anime bien, En fait, ce qui m'anime, j'aurais voulu avoir l'avis de nos deux intervenants. Euh, je me posais la question justement de changement dans nos vies euh, par rapport, entre autres, à l'aspect des réseaux. Des en fait, réseaux ce, sociaux Des réseaux sociaux, bien évidemment. Euh, ce confinement, mmh. en fait, a été un peu quelque chose de duel pour moi. Dans le sens où, euh, bien finalement, l'utilisation euh, des réseaux, c'est avant tout une liberté et un désir de communication. Mais d'un autre côté, le confinement nous a montré une image plutôt de barbarisme de l'utilisation des réseaux. Je pense entre autres à l'image du Capitole. Hein donc d'un côté, cette aspect d'individuation où en fait on est, donc on était trop centré sur soi, mais aussi ce réseau qui nous permet d'être complètement ouvert aux autres. Et donc, il y a eu au titre de ce confinement des modifications, et je me posais la question, quel changement, par enfin, la suite, justement, comment évoluer Merci beaucoup, Pierre. Anne Chantal, j'étais venue vous voir aussi, dites-nous un mot, qu'est-ce que vous êtes venue chercher, Anne Chantal Qu'est-ce que je suis venue chercher euh, Pendant 18 mois, nous avons été dans un moment de rétrécissement, mais aussi de ressourcement sur soi. Mais, mais nous n'avons pas, pas été très... <coughs> Pardon, nous n'avons pas été très... Comment pourrais-je dire Je ne trouve pas le mot. Nous sommes donc restés un petit peu en nous-mêmes, un peu rétrécis, mais aussi euh, une manière de se ressourcer et de se chercher nous-mêmes et de devenir très individualistes, et même égocentré. Donc, ce qu'on recherche maintenant, c'est de revoir le monde dans sa globalité et d'être tous ensemble, face à face, pour pouvoir en discuter. Excellent. Bah écoutez, c'est un programme qui nous va très bien parce qu'on est là pour ça. On est là pour discuter et, et, et pour être face à face les uns avec les autres. Et puis on a Camille et, et Diada qui sont là également. Camille, dites-nous ce que vous êtes venu chercher. Euh, alors du coup, je suis surtout cher venue chercher aussi un regard différent que celui qui peut être exprimé euh, dans les médias notamment et avoir quelques pistes de réflexion sur comment imaginer le, le monde d'après. Je pense que euh, nous sommes euh, en tant qu'encore étudiants euh, largement euh, concernés. Merci. Et Diana Beh, Moi, comme Camille, on est étudiant en master de psychogériatrie à l'Université de Paris. Et mon mémoire se concentre sur euh, la mémoire autobiographique et dans quelle mesure ça a été touché par euh, les différents confinements et la pandémie Covid. Donc ça m'intéressait beaucoup, pour voir des points de repère pour mon mémoire et aussi pour, pour moi-même, parce que je me demande et quoi après. <rire> quoi après, exactement. Alors maintenant, on a envie de vous entendre, Pierre Zahoui, Cynthia Fleury, qui a envie de... D'ouvrir <rire> le bal. <rire> Honneur dames, vas-y, commence. On joue à domicile, alors, du <rire> coup. Hein. <rire> non, pas, Allez, c'est Pierre Zévé okay. qui s'y colle. Bah, bah oui. Alors, euh, ouais. commencer euh, déjà pour répondre à... Ah, Madame, euh, je suis content de vous voir. Bon, On voit quand même nos étudiants depuis, depuis début septembre, mais savoir qu'il y a des corps non pixelisés, on avait oublié, donc euh, c'est <rire> assez plaisant ah, de voir qu'il existe encore des êtres humains et qu'on peut parler ensemble dans une salle parce qu'on pense avec nos corps. Ah, et que ça a été quand même très, très difficile. Madame Clérisse, il l'a rappelé. Ah, ça a été épouvantable pour la jeunesse et pour les étudiants cette année et demie. Je crois que c'est alors, ça a été épouvantable aussi pour ceux qui ont attrapé la maladie et ceux qui ont perdu des proches, mais, euh, mais ceux qui venaient juste après, c'était quand même les jeunes. On leur a un peu volé leur jeunesse avec euh, cette affaire-là, et je trouve qu'ils ont été relativement... Euh, très très très responsable j'aimerais leur, euh, leur rendre hommage pour commencer par là ah, alors quelques applaudissements là j'ai l'impression avant que ce soit je, non pas la bête. Je, je, non, non, non, non on va pas on va pas trop <rire> s'applaudir ah, surtout qu'on est là pour pas pour parler de choses joyeuses ah, <rire> sur les réseaux sociaux j'aurais rien à dire j'étais pas en très longtemps dans l'ambiguïté euh, pensant que oui ça a été très important pour les révolutions arabes dans pour euh, un certain type d'organisation politique horizontale, ça peut être très intéressant, et puis ça peut être aussi toute la boue. Et je pense depuis, on partie depuis le début du confinement, qu'en fait c'est une peste émotionnelle les réseaux sociaux et qu'il faut pas, qu'il faut arrêter. Ah, donc j'étais beaucoup plus nuancé il y a encore deux trois ans. Maintenant, je pense que c'est on n'a pas les moyens, l'humanité n'a pas les moyens euh, psychiques, moraux euh, et intellectuels pour supporter une telle exhibition de la pensée de chacun. Ah, donc, euh, si on pouvait tout faire sauter, ah, ce serait pas mal, ah, de ce point de vue-là, je pense. Ah, mais disons que c'est pas la, la position la plus euh, subtile que vous pouvez avoir sur la question. Ah, euh, quant à l'intervention des... Deux dames, peut-être qu'on va y revenir après, dans, dans, dans ce que je voulais dire au moment de, au, de, du vrai débat. Hein, parce que là, on va pas beaucoup débattre. Bon, je parlais pas longtemps. Je vais juste dire qu'au départ, euh, il y a quelques anciens étudiants de l'université ouverte que je vois dans la salle. Euh, donc, ils savent que je suis spinoziste, puisque j'en ai fait un long cours sur Spinoza. Euh, et donc, en tant que spinoziste, il m'est un peu difficile spontanément, en tout cas, au premier abord, de parler du monde d'après parce que Spinoza avait des mots peu amènes hein, pour les prophètes, les devins et même les philosophes qui, au lieu de s'attacher de comprendre le présent, produisent, je cite le paragraphe 1 du traité politique, « des doctrines politiques toujours inapplicables, évoquant une sorte de chimère, à moins qu'elles ne soient destinées au pays d'utopie ou au siècle politique de l'âge d'or, c'est-à-dire au lieu et au temps précisément où le besoin ne s'en ferait pas sentir ». Et Spinoza de conclure au paragraphe 2 euh, que les politiques, donc les hommes politiques nourris par l'expérience, traitent sans doute les sujets politiques indubitablement beaucoup mieux que les philosophes, euh, puisqu'ils n'enseignent rien qui ne soit applicable. Euh, autrement dit, à suivre Spinoza, je suis désolé, euh, Nawal et Xavier, les organisateurs, je crois qu'il y a une erreur de casting pour cette première séance, en tout cas. Euh, on le savait, on était au courant. Plutôt que des philosophes, il aurait mieux valu inviter des prospectivistes sérieux ou des conjecturistes sérieux pour vous parler du monde de demain. Ah, par exemple, ça serait intéressant d'inviter des géopoliticiens qui vous auraient sans doute démontré combien le monde d'après sera essentiellement asiatique et combien peut-être cette crise du Covid a définitivement marqué ou acté le déplacement Uh, du centre du capitalisme mondial vers la Chine et la zone indo-pacifique, marquant ainsi la provincialisation uh, définitive et irrémédiable de l'Europe. Uh, je pense que ce serait sans doute assez vrai. Uh, ou alors on aurait pu demander au contraire à un économiste hétérodoxe qui nous aurait défendu que le monde d'après uh, devrait être démondialisé, à toute fin de réassurer notre autonomie économique et sanitaire qui était. Ah bien mis à mal quand on n'avait ni masque, ni vaccin, ni rien au début de la pandémie. Euh, ou alors on aurait pu inviter encore un politologue plus pessimiste euh, qui nous aurait annoncé, euh, ou qui vous aurait annoncé, mais j'aurais été dans la salle, l'inélectable fascisation de nos sociétés et qui aurait cité ces lignes de Gramsci qu'on lit partout euh, depuis, depuis une dizaine d'années, euh, au point qu'elles en deviennent un peu fatigantes. Le vieux monde se meurt, euh, le nouveau tarda à apparaître, et dans ce clair-obscur apparaissent les monstres. Bon, ça a été sorti. Euh, à propos de Donald Trump, euh, à propos de Vladimir Poutine, euh, sans doute à propos de, de futurs candidats actuels, etc. <rires> euh, ou alors encore, si tout cela est trop gay, on aurait pu inviter un démographe du GIEC qui vous aurait expliqué, euh, en s'appuyant sur l'état de la science le plus sérieuse, je crois qu'on aurait tout intérêt à écouter le GIEC, qu'en raison du réchauffement climatique, l'humanité devrait atteindre à peu près 10 milliards d'individus vers 2050 pour finir à 5 milliards à la fin du siècle. C'est-à-dire quand même quelque chose comme la disparition, alors ils ne mourront pas tous d'un coup, mais enfin de, de la moitié de l'humanité, de 5 milliards d'hommes. Par rapport au Covid, ça paraît très très peu de choses. <rire> par rapport à cette annonce-là, c'est une piqûre de moustique. par rapport aux enjeux du réchauffement climatique. Si on en croit les savants, dans l'université, généralement, on les croit. On ne croit pas trop aux théories du complot. On préfère écouter <rire> ceux qui travaillent assez sérieusement sur la question. Donc. Euh c'est un peu, euh, voilà, il faudrait, il faut les écouter, c'est eux qu'il faudrait inviter. Euh, ou alors on aurait pu inviter un collapsologue encore plus dépressif euh, qui vous aurait euh, raconté que, euh, avec la fin de la biodiversité, de toute façon, le corps humain qui est constitué essentiellement de bactéries ne pourra pas survivre euh, et que donc, on, à long terme, on est tous morts. D'autres ont dit ça avant. Euh, pour se remonter le moral, on aurait pu inviter un géologue euh, qui vous aurait dit quand même la Terre, lentement rentrée euh, dans une, une ère de refroidissement euh, Que quels que soient les dégâts de l'anthropocène, la Terre s'en moque bien, qu'elle se porte très bien. Et dans un million ou deux millions d'années, on connaîtra une... Enfin, hum, l'humanité rossière a disparu, mais disons la non-humanité qui ne vivra pas dans un, un million d'années. Euh, connaîtra une nouvelle ère glaciaire, on aura enfin un nouveau froid, ce sera bien. Hum, Bon, voilà. On aurait pu multiplier les exemples comme ça. Euh, tous ces gens-là, me semble-t-il, optimistes comme pessimistes. Ou aussi, la dernière intuition, je me disais, on pouvait, on aurait pu inviter un expert immobilier, euh, <rire> qui nous aurait appris que c'est vraiment le moment d'investir en Bretagne ou en Suède, euh, <rire> si vous avez 500 000 euros pour une résidence secondaire. Euh, au grand détriment des pauvres Bretons et des Suédois, euh, qui voient arriver tout ce nouveau monde. Euh, donc, ça, tous ces gens-là auraient sans doute un avis sur le monde d'après, mais pas le philosophe, en tout cas pas le philosophe spinoziste. Hein, Celui-ci pense plutôt euh, que le présent suffit déjà à sa tâche, euh, et qu'il y a assez d'enjeux sérieux aujourd'hui pour ne pas s'encombrer encore des chimères du monde d'après. Les enjeux de sauvegarder la biodiversité, de lutter contre le réchauffement climatique, de baisser un peu notre consommation. Un, de sauver l'hôpital, de refonder l'école et l'université, c'est des enjeux pour aujourd'hui. Un, c'est pas des enjeux, c'était déjà des enjeux d'hier. Ce sera peut-être des enjeux demain, mais demain, ça regarde la génération suivante. Nous, contentons-nous de réaliser les tâches qui sont celles de notre génération. Le problème est que, il me semble que sans une représentation, au moins une, autre, une intuition d'un autre monde d'après possible, euh, plus personne aujourd'hui même ne prend au sérieux de telles tâches. Et qu'il est très difficile d'agir si on n'est pas dans une projection malgré tout. <rire> si on ne le fait pas pour son avenir euh, et pour les générations qui viennent. Euh, regardez par exemple combien depuis une dizaine d'années plus personne ne prend au sérieux les questions du chômage, qui est quand même un enjeu assez essentiel, c'est à peu près disparu de toutes les campagnes présidentielles, et ça disparaîtra de la, de la suivante, pour laisser la place, au fond, à des, des chimères, c'est-à-dire contrairement à ce que dit Spinoza, c'est moins les discours sur l'avenir que les discours sur le présent, qui me semblent pleins de chimères aujourd'hui. On nous parle de choc des civilisations, on nous parle de grands remplacements, on nous parle de beaucoup de choses qui paraissent un peu délirantes. Euh, et que donc, quand le présent se met à délirer, il est peut-être un peu sage d'essayer de penser euh, davantage l'avenir. On dit sur représentation convenable de l'avenir, c'est peut-être le présent lui-même qui s'effondre et qui est impossible de saisir. Le présent sans être capable de l'étendre au-delà du présent, c'est-à-dire s'en sombrer dans ce que François Hartog appelle le présentisme, qui revient un peu à « Après moi, le déluge ». Plus encore même, on pourrait dire que le problème, et je suis pas sûr du tout que Spinoza, malgré tout l'amour que j'ai pour lui, euh, il échappe complètement, euh, que refuser de penser le monde d'après euh, risque malgré tout de nous condamner soit à une position fondamentalement réactionnaire, soit à une position euh, fondamentalement désespérée. La position des réactionnaires, j'entends au sens d'Albert Hichmann, dans deux siècles de rhétorique réactionnaire, euh, au sens où il définit les réactionnaires non pas comme le propre des conservateurs, mais de tout discours politique euh, face à des changements <rire> euh, qu'ils n'arrivent pas à penser ou qu'ils n'arrivent pas à assumer. Euh, analysant cette rhétorique, donc la réaction, au fond, tout le monde peut être réactionnaire, on est même très souvent, généralement dans les dîners ou en regardant la télévision. Euh, et il y a trois grands types d'arguments réactionnaires que repère Hirschmann. Ils ont été assez commentés, ils sont assez connus. Premièrement, il y a la perversity, c'est la thèse de l'effet perverse, c'est-à-dire euh, cette idée que toute action qui vise directement à améliorer un aspect quelconque de l'ordre social, économique ou politique ne sert qu'à aggraver la situation que l'on cherche à corriger, je cite Hirschmann. Euh on pourrait démultiplier les exemples. Face au réchauffement climatique, beaucoup se disent qu'il est temps de partir à la campagne. Bon, vivre à la campagne, entre euh, le, la voiture et le chauffage, vous multipliez par 15 votre bilan carbone par rapport à ceux qui vivent en ville. Ah, donc, pour se rapprocher de la nature et prendre soin de la nature, on contribue à la détruire sans parler de... Ce baiser de la mort, qui est tout l'écotourisme, on va voir une dernière fois les ours blancs avant qu'ils meurent, Un... bon, et toutes ces choses épouvantables des milliardaires. Bon. Donc, en ce sens, sur ce premier argument, le monde d'après ne peut être que le monde d'avant empire. Et, si vous regardez bien, cet argument, on le trouve à peu près partout dans tout le champ politique, et dans tout le champ social, de toute façon, ça va empirer. Je pense que c'est assez lucide, mais euh, c'est pas très encourageant. La seconde thèse, c'est la thèse de la futilité, euh, qu'on traduit hein, par thèse de l'inanité, euh, et qui est l'idée que quoi qu'on entreprenne, ça ne changera rien, que toute réforme est vaine. Bon, le grand exemple que prend Hirschman alors, c'est la phrase de Tancred au duc de Salina dans le Guépard de Lampedusa euh, il faut que tout change pour que tout continue. Tancred lui explique que si. Il, il a rejoint les Garibaldi, c'est pour maintenir quand même hein, d'une autre, d'une nouvelle manière, les privilèges. Autrement dit, en ce sens-là, le monde d'après, ce sera euh, le monde d'avant. Et rien d'autre. Et les dominants resteront les dominants, les dominés resteront les dominés. Euh, et rien ne changera. Enfin, la, la dernière thèse... Euh... Le dernier argument proprement réactionnaire, c'est ce que Hirschman appelle « geopardai, euh, », c'est-à-dire la thèse de la mise en péril. C'est l'idée que toute réforme a un tel coût qu'elle va mettre en danger euh, les, les deux précieux avantages acquis aujourd'hui, et donc que toute réforme euh, tend nécessairement à tourner en misère. On pourrait dire, euh, si on veut mettre la thèse de mise en péril, qu'il était extrêmement dangereux d'avoir... Euh, à sauver toutes ses vies pendant le Covid. Il aurait fallu le laisser passer si le Covid avait tué deux milliards d'êtres humains ah, vis à visée du réchauffement climatique. Ça aurait fait quand même beaucoup de bien. Et peut-être c'était la dernière chance de l'humanité de se sauver, de mourir en grande partie. Ah, ou quand disait mon fils quand il était confiné, mais il suffit de tuer tous les vieux de plus de 50 ans. Ah, on essayait avec sa mère de lui expliquer qu'on venait d'avoir plus de 50 ans. Ça Et ça il dit, tu réfléchir. crois que j'ai dit ce chiffre au hasard Ah, nous a-t-il répondu. Bon, ah, donc en, ce, en, en sens de ce troisième argument, qui est le plus fort, euh, le monde d'après, c'est la fin de tout le monde. C'est la fin du monde hein, puisque s'il y a un monde d'après, il ne pourra pas tenir, et il massacrera l'idée même de monde. Bon, encore une fois, il me semble que cette rhétorique là où Hirschman est très intéressant parce qu'après, dans son livre, il l'a fait fonctionner à peu près tout le monde, c'est qu'on la retrouve partout. Et si on est un peu honnête, cette rhétorique, c'est la nôtre. Ou très souvent, on n'aime pas quand même l'idée de réforme, euh, on n'aime pas l'idée de changement, et, et globalement, on va toujours voir vers le pire. Alors, pour échapper à cette position réactionnaire, on peut prendre une autre position, euh, celle du désespoir messianique. Euh, et à mains égards, c'est une position aussi assez lucide. Bon, celui qu'il a le mieux exprimé, c'est euh, dans un texte non fini, Benjamin, dans ses thèses sur le concept d'histoire, euh, qui sont des thèses très courtes, quelques pages qu'il a laissées, bon, il écrit en 1940. Euh, il... Se suicidera un an plus tard en essayant de s'enfuir dans les Pyrénées. C'est un texte qui voit le désastre au fond de tous les idéaux, la victoire du nazisme et du fascisme à peu près partout. Et il essaie de penser justement cette idée que, face à l'histoire, on n'a pas à regarder l'avenir, qu'il faut d'abord se préoccuper de la rédemption de tous ceux qui ont été massacrés, de tous ceux qui ont été détruits et de tous ceux qui ont été perdus. En ce sens-là, c'est une thèse très lucide. Euh, le monde de Benyamin et globalement le monde à euh, Ashkénaz et juif européen va disparaître, il n'y aura pas de monde d'après, c'est un peuple pour qui Il n'y a pas de monde d'après, il a disparu dire que tous les juifs ont disparu, mais en tout cas les, les juifs d'Europe euh, ont globalement disparu. Euh, et leur monde, leur culture, euh, leur théâtre, leurs écrivains ont disparu. Et en ce sens-là, Benjamin voit ce mouvement-là, il n'y aura pas de monde d'après, mais il faut préserver ce qu'il appelle une étincelle messianique. C'est-à-dire l'idée qu'au fond, l'histoire et le monde d'après n'est sauvable que parce qu'il est inscrutable, que parce qu'il n'y a rien à en dire, qu'on ne peut pas savoir. La seule chose qui peut nous sauver à totalement du désespoir, bien que sa thèse soit totalement désespérée, c'est ce fait de tourner le dos à l'avenir et de se préoccuper. En quelque sorte, un, de réinviter les, les vaincus à la table des vainqueurs. C'est la seule chose qu'on a à faire. Hum, donc Pour illustrer sa nouvelle, bon là, il aurait fallu que... Je vous amène une reproduction ah je l'ai pas fait mais enfin vous pouvez en trouver sur internet il, il commente un tableau de Paul Klee qui s'appelle l'Angelus Novus et dit c'est qui représente un ange euh, qui tourne le dos tel que l'interprète Benjamin qui tourne le dos radicalement à l'avenir un qui ne regarde que le, que le passé mais euh, une tempête s'est levée du paradis et empêche l'ange de plier ses ailes et cette tempête euh, on l'appelle le progrès dit Benjamin et l'ange donc recule et voit l'histoire défiler devant lui sous la forme d'une immense catastrophe. Ah c'est un homme qui est créé en 1940 et qui a vu la Seconde Guerre mondiale ah, répéter encore plus tragiquement ah, si c'était possible ah, la première et donc la seule chose qui peut nous sauver, euh, c'est de retrouver une certaine forme de messianisme. Et le messianisme, c'est de ne plus chercher à savoir ce qu'est le monde d'après, mais attendre que quelque chose change indépendamment de nos propres volontés. Alors ces deux positions, la réaliste et la désespérée, voilà, c'était simplement pour poser un peu l'enjeu et après on, on pourra en discuter, euh, il me semble qu'elles se rejoignent finalement dans un même refus, euh, dans un refus en tout cas de penser, euh, de penser l'avenir. Et il me semble pourtant que ce refus est absolument intenable. Euh, il est intenable d'abord pour les euh, pour les nouvelles générations, on, a, on leur lègue déjà un monde qui n'est pas formidable. Euh, et oh, ils n'ont pas en plus apporté notre dépression par-dessus ça. Donc, euh, l'idée d'avoir le choix contre la réaction, euh, c'était mieux avant. <rire> il faut absolument garder avant, euh, ou le désespoir euh, me semble être une alternative, pas extrêmement élégante en termes de transmission. Euh, et puis, plus généralement, il me semble qu'on est obligé de sortir euh, des fausses oppositions entre utopie et... Euh, et prospective, puisqu'on a un sens, les plus sérieux produisent des utopies ou des dystopies plutôt absolument épouvantables, <rire> c'est-à-dire que si on regarde le réel, si on essaie d'être réaliste, c'est épouvantable. Euh, euh, L'avenir qui nous qui nous tient, donc le, le cauchemar, il est davantage en un sens dans la science que dans la science-fiction, euh, ce qu'a inventé la science-fiction, la science invente pire en ce moment. Euh, de la même manière qu'il faut sans doute sortir de des enjeux de la peur et de l'espérance dans lesquels on est allé, parce que, euh, un certain nombre d'études ont montré, bon, des gens comme Hans Jonas, un principe responsabilité, ou d'autres, ont pensé qu'il fallait faire peur pour pouvoir changer l'avenir. Ah, on voit que globalement en faisant peur aux gens, ça marche pas. Ah, c'est pas avec la peur qu'on les aura. Quant à l'espérance, on ne sait pas très bien où il faudra la trouver. Donc sans doute qu'il faut... Revenir un petit peu à Spinoza, à penser que la crainte et l'espérance sont des notions extrinsèques à, oui. et que simplement, est-ce qu'on peut penser de manière spinoziste le monde d'après Il me semble qu'on peut le penser au moins d'une manière, après discutons-en pour voir laquelle, on peut dire et que le monde d'après va être intéressant. Ah. Oui. Qui va être beaucoup plus intéressant que notre présent. Il sera sans doute beaucoup plus violent, euh, mais qui va être beaucoup plus intéressant à tous les niveaux. <rire> euh, au, au sens où les contradictions étant dans le réel, à un moment, quelque chose s'épuise, et ça c'est certain. Euh, et la vraie question, c'est que face aux catastrophes qu'on nous annonce qui vont arriver, enfin qui sont déjà en train d'arriver, on les... Les expérimenter partout, surtout les, ceux qui travaillent sur l'épaule, mais un, un petit peu partout. Euh, ça se réchauffe et la bio, biodiversité régresse. Bon, certains y ont vu un signe hein, dans ce coronavirus, ça me semble, on voit des fois des signes un peu trop vite. Hein, des coronavirus, il y en a énormément, et depuis hein, des décennies et des décennies, donc c'est pas sûr que ce soit lié absolument à l'attaque euh, de la biodiversité, en l'ancienne, que la biodiversité disparaisse que les métaux lourds disparaissent, fait que économiquement, socialement, culturellement euh, et épistémologiquement, le monde va nécessairement radicalement changer. Va radicalement changer et des enjeux communs vont apparaître qui n'existent pas là. Aujourd'hui, du point de vue de la science et de l'université, on vit, comme dit Dominique Pes, dans des sociétés d'ignorance, c'est-à-dire qu'on ne sait à peu près rien. Aucun savant, aucun universitaire ne connaît l'état du savoir actuel. Le dernier, c'était peut-être Hegel, au début du 19e siècle, aujourd'hui, un savant ne sait pas 0,1% de l'état actuel du savoir. Euh, avec ce... quand même cette catastrophe commune qui va nous tomber dessus, on va reproduire peut-être du savoir commun, on va reproduire un certain rapport aux arts, c'est-à-dire que... Si on veut réduire notre consommation, il bah, faut peut-être réapprendre à contempler. Il faut peut-être réapprendre les biens qui n'ont pas besoin d'être détruits pour produire une forme de jouissance. Euh, on va peut-être réapprendre certaines formes de solidarité. Bon. Euh, L'humanité... Il est toujours facile de prédire la nullité de l'humanité, sa disparition, mais comme des Spinoza, on triomphe trop facilement de la nature humaine. L'humanité a aussi prouvé qu'au bord du gouffre, elle pouvait euh, montrer quelques formes de réaction. En bref, ça me semble intéressant de rester ouvert à cet avenir extrêmement incertain. Euh, et ça me semble intéressant non seulement pour les générations qui viennent, mais aussi parce que si le pessimisme a pour lui la lucidité, Globalement, ça ne va pas aller bien dans les décennies qui viennent, et tout le monde est au courant, le pessimisme est toujours une solution un peu facile. C'est facile de dire que c'est foutu. L'optimisme, c'est beaucoup plus compliqué. On est obligé d'essayer d'inventer certaines choses. Moi, je n'ai pas inventé grand-chose. Je suis philosophe, donc j'énonce je... des programmes pour que les autres s'y collent. Mais il me semble intéressant de prendre la voie ardue euh, d'un optimisme un petit peu lucide, hein, mais qui, malgré tout, quelles que soient les conditions limitées, on doit continuer à essayer de produire et de réinventer ensemble. Et il me semble que cet ensemble, les, les forces dans le réel, nous poussent à l'être, enfin, comme la pandémie nous l'a appris. Euh, et que le pire euh, n'est pas entièrement certain. Il est très probable, mais... Euh, il n'est pas entièrement certain, et ça, c'est quand même assez joyeux. Voilà, je vous remercie de votre attention. Maintenant, <rire> Cynthia, je te laisse la parole, et après, on discute de ce que vous voulez. <rire> Alors, on avait donc un, un spinoziste qui devrait s'en tenir au présent, qui finalement acceptait de regarder euh, l'avenir et qui nous dit, entre autres choses, que le monde de demain, vous avez cité le mot de catastrophe, hein, concernant le, le monde de demain. D'ailleurs, il y a ce livre hein, qui, qui s'appelle « La traversée des catastrophes » hein, que, que vous avez écrit euh, il y a quelque temps. Euh, ce monde catastrophique va quand même être diablement intéressant. Monsieur à, Fleury. En, en, en écoutant euh, Pierre, Pierre Zawi, euh, j'ai pensé à plusieurs, à plusieurs choses. D'abord, qu'est-ce qu'on... Alors il paraît qu'on entend mal, alors on va lever, on va monter un ah petit peu le, un peu le son dans la, ah du micro. Par, parle, non, parlez normalement, on va, voilà, on, va, on va... Merci madame. Est-ce que là c'est bon Oui, vous, vous inquiétez pas. Allez-y, allez on va, on va non. ajuster. Non. On va ajuster. On va ajuster. Bon, très bien. Euh, donc en, en écoutant Pierre, euh, j'ai pensé à, à différentes choses. Euh, la première... C'est euh, concrètement là, aujourd'hui, maintenant, qu'est-ce qu'on définit comme le monde d'après qu'on définit comme le monde d'après, en fait, c'est une, une expérience, un vécu très banalisé de ce qui était posé depuis les années 70. Donc en fait, ce qui est malgré tout euh, intéressant là, c'est que rien n'était inédit. Rien. Tout est posé euh, annoncé depuis euh, plus de 40 ans, que ce soit euh, Club de Rome 1972, que ce soit les rapports du GIEC, que ce soit les bulletins de l'OMS, que ce soit euh, un état de l'art long comme mon bras en sciences humaines et sociales concernant le risque systémique, la vulnérabilité systémique, que ce soit les modélisations dites d'effondrement, que ce soit la première grande menace comme pandémie, c'est annoncé, posé. Argumenté, documenté. Donc, ce qui m'intéresse, c'est ce hiatus, en fait, de dire tiens, le monde d'après, c'est de l'avant conscientisé, c'est de l'avant vécu, enfin, émotionnellement. Euh, ça, c'est un, un, un point que j'ai trouvé euh, assez euh, que je connais euh, psychanalytiquement, mais ça m'a fait euh, plaisir. Euh, je dirais, c'est peut-être la question du corps, après tout, euh, qui revient de manière centrale pour euh, comprendre euh, quelque chose qui était posé de manière épistémologique depuis long, longtemps. En tout cas, depuis plus de 40 ans, sans aucun souci, et, et on peut même être plus désagréable et remonter avant. Bon. Donc, euh, ce, ce monde, euh, ce monde d'après, si vous voulez, voilà, il est d'abord enfin la descente dans le corps, dans le vécu euh, des uns et des autres, de ce qui est posé. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que malgré tout, euh, une... puisque c'est conscientisé et que nous vivons le réel que par euh, nos modes de connaissance, nos modes sensibles et euh, nos conscientisations, euh, donc résultat, euh, comment dire, fatalement, nous avons euh, comment euh, mince. Euh, ce, ce, cet inédit euh, cet inédit là euh, cette conscientisation du déjà là j'ai perdu le, le fil de mon, de mon propos qui va et qui va revenir parce que quand même c'est embêtant par le corps euh, vous voyez le corps en fait chez moi est absent donc c'est ça en fait qui fait que je suis obligée de rechercher dans ma tête c'est pas grave, j'ai passé par un autre endroit et ça va revenir, mais en tout cas ce qui, ce qui est malgré tout un point, c'est que cette rupture de paradigme euh, épistémologique, malgré tout, s'en est une. Je veux dire par là que, vu que nous sommes passés par le corps, malgré tout, il y a une rupture épistémologique aujourd'hui et qui fait que, euh, pour la majorité d'entre nous, et notamment pour la jeunesse, puisque Pierre a évoqué la jeunesse, nous, nous rentrons dans le 21e siècle et ça aussi euh, cette entrée dans le millénium cette entrée dans le 21e siècle euh, voilà 2020 n'a pas ressemblé euh, à 2017 euh, qui ressemblait à 1995 2020 ne ressemble pas à 1995 donc on a une entrée dans en l'occurrence le siècle le 21e siècle donc on a mis 20 ans pour rentrer dans ce siècle pour comprendre qu'il y a une rupture épistémologique, même si elle était posée avant, pour la conscientiser. Donc ça, malgré tout, euh, c'est rare, enfin c'est rare, ça arrive peut-être une fois euh, dans un siècle, d'être contemporain d'une un, rupture épistémologique. On est ici contemporain de cela. Euh, donc les jeunes gens encore plus parce que même s'ils se définissent de façon un peu rapide par un vocable génération Covid, mais en fait, nous tous, nous tous, on vient de comprendre que fondamentalement, le 21e siècle, ça y est, on vient de saisir son trait caractéristique qui le différencie du 20e alors que ce n'était pas le cas avant. Et euh, ce, cette chose-là, cette, euh, cette, ce paradigme-là, c'est que nous sommes dans des modes euh, de failles systémiques, ça y est, est, nous sommes dans des modélisations dites d'effondrement, c'est-à-dire que tout ce qui était posé comme pléthorique, évident, qui est quand même un des grands critères venant expliquer la modernité, nous allons rentrer dans des modes dits dégradés. Nous allons rentrer dans des moments où l'accès à la ressource, quelle que soit cette ressource matérielle, immatérielle, va produire de la priorisation, du rationnement, euh, c'est le grand retour du biopouvoir euh, que nous avions un peu mis de côté et de l'utilitarisme moral, bon etc etc. Et ça, une... ça une alors c'est un événement à penser, ça c'est l'aspect sympathique et intéressant à vivre euh, ce sont des éthiques qui se posent encore à ce jour comme des éthiques du renoncement, de la perte, de la raréfaction, euh, de la dégradation d'un système et c'est ça qu'il va falloir, c'est-à-dire trouver le levier capacitaire de de, de cela ça c'est le, le mais ça fait commencement ça fait histoire tous ceux qui euh, signaient la fin de l'histoire là pour le coup il euh, y a un, un ressenti très clair là-dessus donc c'est ça que je trouve pour le coup intéressant euh, aujourd'hui c'est malgré tout ce moment et cette ce, ce, ce fait d'être contemporain avec euh, le fait de pouvoir voir, de pouvoir penser le monde et de comprendre que nous le pensons différemment. Et malgré tout, cette expérience-là, euh, qui est quand même un acte réflexif majeur, alors il n'a pas encore donné tous ses fruits, hein, on ne va pas se mentir, mais c'est un acte réflexif majeur, je, je le trouve pertinent. Je le trouve pertinent, bien évidemment, pour les philosophes, mais je le trouve pertinent pour, pour tous ceux qui, ont, qui, qui, qui vont le vivre. Donc ça, c'est ce, me, me ce qui me vient à l'esprit. Et puis une deuxième réflexion, juste, et puis je vais essayer de répondre juste aux, aux petites questions aussi qui étaient posées, petites, rapides, je voulais dire, non pas parce qu'immenses par ailleurs, dans leur <rire> caractère extensif. Mais euh, trois réflexions par rapport à, à, à, à Spinoza et effectivement euh, le fait que le présent déjà suffit, si j'ose dire. Euh, Bergson, euh, Bergson qui euh, d'une certaine manière nous enseigne que euh, la seule manière, euh, à un moment donné et euh, la psychanalyse que je suis, malgré tout, vient valider euh, Bergson de manière clinique, c'est-à-dire la seule manière de vivre le présent, c'est de vivre le présent étendu. Et donc de vivre le présent étendu, c'est nécessairement du passé et c'est nécessairement du futur. Et le présent ne tient que parce qu'il a un rapport dialectique avec le passé et avec le futur. C'est ce que dit Hartog autrement, puisque quand il parle de présentisme, c'est précisément un présent qui est désaisi de ces deux ancrages-là. Donc le futur, de toute façon, il est constitutif de la, la vraie ontologie euh, du, euh, du présent. Si on se réfère à Bergson, cliniquement, c'est absolument vrai. C'est posé par tous le, les, les psychanalystes, Freud, Jung, alors qu'ils s'entendent sur rien par ailleurs, mais au moins ils s'entendent là-dessus. C'est que euh, un être humain. Donc là, je parle euh, non plus. Je quitte la société, mais. Du côté du principe d'individuation, il y a un principe d'individuation où il y a un principe de subjectivation. À partir du moment où on vit trois manières de vivre le temps, euh, donc, et ces trois manières de vivre le temps, c'est le chronos, donc le fait que malgré tout, il euh, y a euh, une linéarité avec le sentiment y vient un avant, un après, bon, et que, et que je peux saisir. Cette expérience de la durée, bon, ok, chronos, mais si je fais que du chronos, je perds la tête et j'ai le sentiment de mourir, donc c'est mortifère. Il faut que je fasse de lion, donc ça c'est euh, le temps proustien, si j'ose dire, c'est-à-dire le suspens, l'éternité, euh, lion, je rencontre quelqu'un, euh, oh, coup de foudre, je suis dans lion, voilà. De, euh, non mais normalement hein, si c'est pas ça, c'est que c'est pas la bonne personne donc, euh, donc euh, non mais voyez, donc c'est ça l'ion c'est cette suspension du temps qui fait qu'à un instant je me sors de ma condition de la finitude et puis c'est le kairos c'est à dire l'occasion à saisir euh, sous-entendu je fais histoire donc je peux commencer une histoire etc si un être humain ne pratique pas régulièrement ces trois catégories il tombe malade Psychiquement parlant. Donc malgré tout, dans ces trois catégories, il y a quelque chose qui a lieu avec le futur, avec quelque chose qui nous euh, déplace par rapport à l'espace-temps euh, du, euh, du présent. C'est pour ça que bon, euh, on n'a pas attendu le Covid heureusement pour vivre le monde d'après. Bon. Bon. Donc, euh, et puis un dernier auteur, puisqu'on citait Jonas avec le principe responsabilité qui est 1979, qui répondait à un autre texte qui s'appelle Principe espérance de Bloch, euh, 1959, et, euh, pour l'avoir, euh, là, euh, relu, parce que je fais un cours là-dessus, là, dans, comment dire, dans deux jours. C'est un texte assez drôle, je vous invite à le lire, enfin drôle, c'est peut-être pas le mot, mais euh, qui, justement, dans une grande tradition de, de refus de, de l'indétermination, euh, euh, enfin du déterminisme plutôt, donc un grand refus du déterminisme, et en même temps voulant concilier le matérialisme historique de Marx, donc c'est quand même pas simple d'attraper de, de, les deux endroits, euh, posant que il y a une, une fonction euh, noétique, qui est peut-être même la vraie fonction, euh, il y a une fonction cognitive euh, de l'utopie. Il y a une fonction euh, euh, mature de l'utopie, euh, justement quand l'utopie cesse d'être purement gratuite et quand elle vient nous aider à configurer le réel, la politique, etc. Et que et, et, et tout le texte de, de Bloch essaye de, de trouver cette manière de fonctionner cognitivement parlant, avec, euh, avec l'utopie. Bon. donc ça c'est juste, euh, si on restait de manière très très ouverte. Pour répondre juste aux, aux questions, qui, pour certains qui, ont, qui, nous ont fait, qui nous ont fait venir ici, sur la question du rétrécissement par exemple, et sur la question du rétrécissement et du ressourcement, très rapidement, le rétrécissement, euh, très souvent, euh, là aussi en termes de, de, de cliniques traumatiques, euh, très souvent, euh, quand il y a une effraction du réel, c'est la définition freudienne du traumatisme, le réel fait effraction. Aujourd'hui, le réel faisant effraction, c'était euh, la Covid. Voilà. Euh, en tout cas, sincèrement au début, puis même encore, puisque de toute façon, un, il y a un réel de la mort dans la Covid, et quand c'est pas le, la mort, c'est la mort sociale, c'est la mort d'un malgré tout, d'une manière de, de, de, de vivre les uns les autres, soit de manière très concrète, soit même de manière sociale. C'est voilà. Donc, euh, quand il y a une, un, un phénomène d'effraction, il y a un phénomène de sidération, et il y a un phénomène possible de repli, de rétrécissement de nos vies, qui est un principe d'autoconservation, de défense. Donc il y, a, il y a tout ce, ce système-là aussi et généralement en effet résilient qui commence, il y a un effet d'aller chercher là aussi euh, l'effet capacitaire de cette vulnérabilité qui est éventuellement d'aller se ressourcer. Donc vous avez vu quantité d'individus qui d'abord étaient dans un phénomène à l'arrêt, quasi anesthésié, un peu automatique, un peu sidéré et puis dans un deuxième temps pour certains, le fait de dire, c'est des clics, une conversion, ça suffit, Je un principe d'autorisation, qui est en fait un principe d'augmentation de soi. Ce que, et là aussi, très souvent, des gens qui voulaient faire quelque chose et qui n'avaient pas... Voilà. Donc ça, euh, on a eu ce phénomène, mais on a eu aussi un phénomène absolument atroce d'aplatissement du monde, si vous vous souvenez bien, avec la, la Covid, qui a pris l'intégralité de, de, de l'information. Le monde a disparu. Ce qui était absolument terrible, c'est-à-dire que on est dans un système qui ne fonctionne que par le déni. On avait dénié le fameux monde d'après, le pandémique, l'effondrement, boum, on se le prend, et il faut qu'ensuite, on dénie le monde qui est autre que le Covid. Que on fonctionne toujours par, malgré tout, par déni, comme s'il y avait une, une, une immaturité psychique qui est assez assez, assez étonnante. Donc le monde... A, a disparu et on n'a parlé que de ça, que de ça, que de ça, que de ça. Mmh. Euh, et puis juste pour terminer, parce qu'il y a tellement de choses à, à, à dire, euh, sur les réseaux sociaux, les réseaux sociaux, c'est un, un panoptique. Euh, voilà, c'est une structure, euh, euh, comment dire, panoptique qui est bien posée par euh, là aussi la philosophie de Bentham jusqu'à Foucault. Et là, on l'a réalisé. Et on peut même prendre Orwell, vous savez, dans 84, qui parlait des deux minutes de la haine. Là, c'est 24 heures. Donc, c'est comme ça, c'est plus simple. Euh, où on a, c'est vrai, un, un phénomène de, de pour l'instant. On va voir si euh, on va pas aller, justement, parce que je, je partage vraiment le, le, euh, la vision de Pierre, au moins sur l'incapacité psychique de faire face à cette euh, sur- exposition de la peste émotionnelle, si je prends le terme de Wilhelm Reich, parce que malgré tout, il y a aussi de ça. Il n'y a pas que ça, mais à un moment donné, ce phénomène-là, non seulement il doit être pensé, mais il doit être régulé. Il faut qu'on... Parce que oui, dans un univers qui est construit comme le nôtre par la parole, les réseaux sociaux sont quand même un lieu de parole. Euh, et donc, il y, y, a, y, a, y a un danger, si vous voulez, de, du, du, de la dégradation continuelle des espaces d'échange langagier. Enfin, c est, c est, on, ne, on ne pourra pas malgré tout euh, juste dire « c'est fait à toi ». Alors que malgré tout, une des manières aujourd'hui de vivre cet outil de régulation qui s'appelle la parole, c'est aussi dans les réseaux sociaux. Et donc, il nous faut à un moment donné euh, requalifier, enfin au sens de redonner de la qualité à, à, à ces lieux pour que tout simplement on puisse s'en saisir euh, pour, euh, pour réguler la, la démocratie qui est la nôtre. Ça, oui. Voilà. Poser des, des réflexions. Euh. Je n'avais pas du tout prévu de dire ça, mais comme euh, oui, oui, oui. Comme, euh, <rire> comme Pierre est parti direct sur euh, voilà le désespoir euh, entre la... Juste, by the way, euh, entre guillemets, le choix entre la réaction, c'est-à-dire euh, le passage autoritaire contre autrui, le passage à l'acte contre autrui, ou la, ou la désespérance et le désespoir qui s'appelle le passage à l'acte contre soi-même, dans les deux cas, c'est du ressentiment. C'est ce qu'on appelle le ressentiment et ce qu'on appelle la pulsion ressentimiste. Et vous avez justement consacré un ouvrage sur le ah bah oui, ressentiment. Hein. c'était il y, y a un an, tout récent. Sont, voilà. Tout récent, tout récent. Absolument, absolument. Alors, dans les grands débats de l'université de Paris, on a envie de vous entendre, et c'est ce qu'on va faire. Alors, vous aussi, qui vous regardez sur Internet, n'hésitez pas à intervenir, à poser des questions si vous le souhaitez. Une manière de vous entendre, ce serait par exemple de vous poser une petite question qui serait, selon vous, y réfléchir, selon vous, okay. quel est le mot qui définirait le mieux le monde d'après, qui, qui symboliserait le monde d'après Le mot. S'il y a un mot qui vous vient à l'esprit là tout de suite, et ce mot-là, vous pouvez l'écrire, et vous aussi qui nous regardez sur Internet, vous pouvez l'écrire sur euh, en allant sur un site Internet qui s'appelle WCLAP, w2o-clap.com. Donc là, vous sortez tout de suite vos petits téléphones, <rire> parce que sinon, ça marche pas. Si vous jouez pas le jeu, on est fichu. Bon. Ah oui, Donc, clap.com. Slash, alors là, il y a six lettres, c'est comme un code SNCF. Le code, c'est LDGUFH. LDGUFH, donc Laurence, Denis, Gérard, Ursule, Françoise et Hortense. LDGUFH, quel est le mot qui, pour vous, définit le mieux euh, ce, le monde d'après. Ouais. Et alors, vous pourriez réfléchir, hein, ouais. Cynthia Fleury et Pierre Zawi. Donc n'hésitez pas à répondre parce que ça va être drôle quand même. Et ensuite on va voir tous, tous vos mots euh, s'animer. Donc n'hésitez pas à le faire. Je compte sur vous. Alors pendant que vous réfléchissez à ce, à ce mot-là, je voudrais quand même vous, vous poser une petite question, aussi, Cynthia Fleury et Pierre Zawi. Bon, déjà, je suis rassuré pour vous, effectivement, on est entré, je le sens, l'ai compris, dans une forme de, de monde d'après, on y est déjà, vous disiez que ce monde va être probablement plus intéressant, euh, il va radicalement changer, vous avez parlé de catastrophes, euh, euh, Pierre euh, Zawi, vous avez dit que face à cela, peut-être qu'il fallait peut-être réapprendre à, à contempler, euh, ouais, que le pessimisme était peut-être une solution facile, et vous-même, euh, euh, Cynthia Fleury, vous avez... Voilà, on est entré dans le 21e siècle avec cette, cette Covid hein, qui, nous, qui est, une, voilà, qui est une, un premier pas, j'ai l'impression. Euh, et, et vous voyez que ce, ce monde d'après, en plus, vous le disiez, il a été annoncé, hein, annoncé. Il y a déjà 40 ans, il y a déjà 20 ans, euh, et donc on, on, on le savait tout cela. Alors ce monde d'après, donc on passe d'un monde à l'autre, comme c'est ça que veut dire l'expression. Pour vous, ce, ce passage, il ressemble à quoi Est-ce est que c'est une fissuration Est-ce que c'est un, un ébranlement Est-ce que c'est un écroulement on parlez de collapsologie, euh, une métamorphose peut-être, comme un, un, un papillon qui sort de la, du cocon si, si je reprends ce que disait Cynthia euh, à l'instant, il euh, y a un moment, et je suis d'accord avec toi, de conscientisation, mais il y a aussi un moment d'inconscientisation au sens où il y a quand même quelque chose dans les défis qui sont présents là, et à mon avis, c'est l'un des signes à cette obsession du Covid. L'un des signes sur l'obsession du Covid, c'est parce que ça nous permet de pas penser, comme sur le grand emplacement, etc., ça nous permet de pas penser à, à l'enjeu, au seul enjeu sérieux, qui est le réchauffement climatique. où Il y a quand même, et c'est la fin de la biodiversité, et là, c'est des choses qui sont impensables. Le rapport du GIEC, ça fait quand même trois rapports qui disent la même chose. Personne n'est capable de penser, ça veut dire quoi 5 milliards d'humains qui vont disparaître en 50 ans. On a, ça fait Depuis 80 ans, on n'a pas réussi à penser la Shoah. C'est quoi 6 millions euh et quelques, un peu plus ou un peu moins euh, de juifs qui ont disparu en Europe. On n'a pas pu penser le génocide rwandais, on n'a pas pu penser le génocide arménien. Ça veut dire quoi En trois mois, un million, deux cent mille rwandais qui, euh, et toutes ces qui sont morts essentiellement à la machette, euh, c'est impensable si vous essayez de le penser vous ne pouvez pas. Ah, là on ne peut pas penser, de la même manière que la fin de la biodiversité, on peut le dire et le redire à l'envie, on ne peut pas le penser. C'est-à-dire qu'on n'a pas de conscience de ça, c'est une expérience qu'on n'a jamais faite. Ah, on ne sait pas ce que ça signifie pour le corps, qui est quand même en symbiose avec son environnement, on ne sait pas ce que ça signifie pour euh, l'esprit, on peut avoir des représentations de science post ap ah, littérature post-apocalyptique. Post post ah, d'accord. <rire> ah, <rire> qui est un genre florissant. Ah, bon, voilà, il y aura plus que des rats et des blattes dans une société où l'humanité vivrait sûrement dans des poubelles, mais ah, c'est quand même des, un imaginaire extrêmement pauvre et restreint. Et, et je crois qu'on n'a pas d'expérience de ça. C'est-à-dire, ce qui, ce qui advient, on ne sait pas ce que c'est. On ne sait pas ce que c'est et que le, s'il y a un, un danger, une panique de ça, et c'est ça qui me semble intéressant, s'il y a quelque chose d'intéressant sur le Covid, c'est que on a, si on a pris conscience d'une chose, c'est qu'on avait en partage cette méconnaissance. Si vous vous souvenez, la dernière grande crise d'hystérie, ça a été au début de janvier dernier sur les vaccins, mais c'était le cas avant comment on s'est comparer les uns les autres, ils s'en sortent mieux les Allemands, ils s'en sortent moins bien, et les Néo-Zélandais c'est top, et les Chinois c'est formidable, quand même la dictature ça marche si bien etc. Bon, on a entendu quand même nombre de sornettes, tous les pays à peu près euh, libres occidentaux, à part les îles, où c'est quand même un peu plus facile, sont, ont à peu près les mêmes résultats. Euh, à la fin des fins, ont les mêmes résultats sur les vaccins. C'est il serait temps d'apprendre qu'on a un avenir commun et qu'on est ensemble. Si c'est une chose, c'est qu'on est aussi euh, vaillant et impuissant. Euh, vaillant parce que trouver un vaccin en un an, c'est quand même un miracle de la science. Ça n'était jamais arrivé. Euh, mais aussi impuissant parce que tous les gouvernements, et là tous, ont tous plus ou moins merdé, patouillé, à moitié menti. Et que de ce point de vue-là en rester à ces, ces formes de comparatisme, c'était complètement absurde. C'est-à-dire qu'il serait temps, moi je suis assez d'accord avec Adrien Barraud, de dire euh, que tout propos aujourd'hui qui ne prend pas en compte d'une certaine manière le réchauffement climatique et les enjeux est un peu nul et non avenu. Mmh. C'est le seul enjeu vraiment sérieux, puisque tout le reste en dépend, mmh. et c'est un enjeu véritablement impensable. On peut penser une catastrophe privée, on peut penser une catastrophe circonscrite, bon, l'attentat du Bataclan, on en, on en entend parler depuis un mois, hein, depuis le début du procès, on commence à avoir, on peut entendre témoin après témoin, ah mais quand il s'agit de, de millions ou de milliards d'hommes, euh, je pense que c'est plus pensable, euh, et que dans cette, cet impensable-là, on l'a en partage et en commun, et que cet impensable il faut, faut faire quelque chose, mais... Je sais pas, Cynthia Fleury, voilà, j'ai lancé sur la question de, de la fissuration, de l'ébranlement, de la métamorphose, et puis on est parti finalement sur... Le seul sujet important, c'est le réchauffement climatique, parce que tout en dépend, dit euh, Pierre Zahoui. Euh Oui, ce que, ce que, ce que j'entends d'une certaine manière, euh, comme euh, mot éventuellement, c'est... Euh, bah, voilà. Ah ben, bah, ils sont là, ils sont là, euh, ils sont là. On peut les regarder ensemble, et puis vous pouvez réagir ouais. si vous avez envie. Alors, ils sont très intéressants. Alors, il y en a un qui est extraordinaire, voilà. C'est le mot rocambolesque. Alors, rocambolesque », c'est le c'est le nom qui c'est le mot qui vous est arrivé le premier. Puis je lis responsabilité, euh, égoïsme, monde, adaptabilité, révolution, collective, découverte, décroissance, innovation, euh, solidaire, communisme, espoir. Éducation, voilà, ça, c'est les gros mots. Alors, Moi, y a, je je vois vu... quand même Xavier Koumoul. Oui, j'ai vu, vu ça, Xavier, Xavier Koumoul, avez... absolument. <rire> on va, on va l'entendre tout à l'heure, Xavier Koumoul. Oui. Euh, mais euh, il de... y a des noms comme ça qui sortent. Ah il ouais, y a aussi fake news, il y a oui. bouleversement, oui. oui. euh, créativité, réflexion. Mais les mots qu'on voit le plus, quand même, c'est rocambolesque, découverte, innovation, adaptabilité. Je trouve que c'est des mots extraordinairement euh, positifs, quand même. Ah, bah dis donc. Non, je euh, trouve pas. Non, c'est pas nécessairement. Découverte, innovation, collectif, oui, oui. responsabilité, oui. égoïsme, d'accord. Oui. Mais dire. solidaire En tout cas, c'est des, des mots qui viennent traquer une dialectique, un mouvement. Oui, c'est Une métamorphose. Malgré tout, dans Rocambolesque, c'est une manière un peu illustrative de dire impensable. Est vrai. Est, euh, mais oui, mais... Donc le, le, le terme de, qui est, est posé euh, euh, par Pierre, d'impensable, euh, euh, effectivement, c'est euh, vrai que vous avez un, un comment dire, un, un auteur, Timor, euh, Timothy Morton, qui a écrit euh, que, le, le, justement, que le, le que le réchauffement climatique était un, un hyper objet. Un hyper-objet au sens où c'est la seule réalité, c'est peut-être même le réel, dorénavant, mais nous sommes englués à l'intérieur, et donc en même temps dans une incapacité de le, de le poser comme, comme objet, au sens de, voilà, dans, avec un, un effet de, de frontière pour pouvoir le penser, c'est un objet qui nous qui nous enveloppe et qui nous fera euh, éventuellement euh, disparaître euh, en tout cas ça n'a pas cette fonction de euh, clinique de l'objet euh, stabilisateur c'est vraiment l'objet euh, d'effondrement donc moi j'aurais pris le, le terme d'effondrement euh, oui. parce que je le trouve assez juste dans, dans la mesure où quelque chose euh, quelque chose s'effondre euh, et que euh, euh, voilà et qu'il s'agit de, de sans doute de le, de le, de le penser, même s'il y a de l'impensable, mais ensuite il s'agit de, de produire un mode d'être, euh, parce que même si demain euh, 5 milliards euh, disparaissent, il n'empêche que ça fera toujours 5 milliards qui restent, et donc pour cela, malgré tout, c'est ça le problème, si vous voulez, avec les, éthiques, avec les, les grands nombres, c'est qu'il y a un phénomène, de toute façon, euh, qui est impensable avec le grand nombre. Euh, C'est impensable de, de réfléchir, si vous voulez, à un moment donné, sur la somme de tous les effets pervers de ce grand nombre, euh, de ce qui va justement se poser de façon euh, paradigmatique. Et euh, par ailleurs, même quand on revient dans l'histoire ancienne, on n'était pas on n'était pas dans ces grands nombres, mais on a toujours fonctionné par des régulations euh, massacrant le grand nombre. Donc je veux dire par là que euh, régulièrement euh, les guerres, les euh, les systèmes font que il euh, y a des tabous rasa qui euh, qui se font. Donc je veux dire par là que ce fameux impensable des 5 milliards euh, vous avez de toute façon aujourd'hui des individus qui peuvent considérer que c'est souhaitable. Que que, que c'est peut-être impensable mais que fondamentalement ça produit une régulation qui n'est pas euh, qui n'est pas inintéressante. Et, et surtout euh, dans, un, dans un aspect un peu pragmatique et cynique que c'est peut-être la seule régulation possible puisque quand nous pensons, nous n'arrivons pas à produire euh, quelque chose qui euh, serait de l'ordre de la création et pas du thanatos, quoi, euh, pour justement faire en sorte que bah, se, se maintient un système de vie commun, euh, euh, etc. Bon, donc, demain... Euh, le, le, le monde d'après, en tout cas, une des questions difficiles du monde d'après, je pense que c'est aussi ce qu'a posé tout à l'heure euh, Pierre, même s'il l'a posé par la question du savoir commun, mais bêtement, euh, la question de qu'est-ce qui va faire monde commun, je pense quand même que ça reste une, une, une vraie question. Faire monde commun. Euh, parce que, malgré tout, on voit que euh, ce qui normalement fait monde commun, ça serait cette agenda latourien d'atterrissage terrien, enfin d'atterrissage au sens premier du terme, et que là, il y a une résistance face à, à, au fait de, de, de désirer même ce monde commun. Euh, le, le, on parle souvent de désert Un monde commun, c'est un monde dans lequel on peut vivre ensemble, c'est ça monde ah, Le monde commun, c'est même un récit un peu commun du monde. Euh, de est fait, Est-ce qu'on d'accord sur ce qui fait monde. <rire> voilà, on se met d'accord sur ce qui fait monde, ce qui fait civilisation. Alors, on n'a jamais été dans euh, comment dire dans un dans univers. Bien euh, évidemment, c'est pas ça le souci, <rire> mais on voit que jusqu'à présent les gestes civilisationnels ont malgré tout été des gestes de tentative de de récit commun. Or on, très clairement aujourd'hui, euh, je suis pas sûr que ça fasse sens de produire un récit commun. Les récits sont en train de diverger, j'ai l'impression, sur pas mal de, de Les récits sujets. divergent et surtout euh, considèrent que euh, la, la régulation par un récit commun n'est peut-être pas nécessaire. Mmh. Et ça, malgré tout, c'est quelque chose qui, euh, euh, là encore, au niveau paradigmatique, au niveau émotionnel, est, est assez nouveau. Mmh. Alors, on a envie de vous entendre. Donc, on va venir jusqu'à vous est-ce que euh, certains d'entre vous voudraient voilà, lever la main et puis tout simplement discuter avec Pierre Zaoui, avec Cynthia Fleury On est là pour vous entendre. Il hein. n'y a pas de... On est bien entre nous, cher monsieur. Le micro est à vous. Bonjour. Bonjour, monsieur. Euh, J'ai une question pour Pierre Zawi qui voit le monde à Pantanos. Euh, je voulais savoir, lorsque vous dites que... Euh... Alors, tournez bien le micro vers la bah Super, il a l'air très Quand bien. vous dites que le, la, les nouvelles technologies, les, les réseaux sociaux, ont, ont créé un problème euh, d'aujourd'hui, comment vous auriez vu justement cette crise du Covid sans les réseaux sociaux Les réseaux sociaux, pour vous, ont apporté une solution a amélioré pour moi les choses, puisque nos anciens... Ont permis de se former à ces réseaux sociaux, et nous les plus jeunes on, ça a permis de les former eux-mêmes. Et je pense qu'on n'aurait pas eu cette communication puisque la communication était arrêtée. Donc comment vous auriez vu ce monde dans, dans, dans les, les brèches qu'il y a eu pendant ce pendant ce mouvement sans les réseaux sociaux L'internet et les réseaux sociaux ont apporté des solutions là, dans cette période. Parce que bien ah, sûr, excusez-moi, bien sûr ces périodes qu'on a eues aujourd'hui sont des périodes qui ont déjà été par le passé, on a déjà eu des paroles pareilles, mais aujourd'hui, comment vous auriez vu ça Quand vous lisez un un journal sur Internet, je ne suis pas sûr que ce soit les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, c'est par exemple, c'est déjà les, les commentaires qu'on peut voir après. à. Euh, euh, à part les commentaires sportifs du monde, qui sont absolument formidables. Ah, je, ah, ah, quand ils commentent en ligne, ils sont vraiment merveilleux. Ah, et tous ceux qui interviennent. Mais sinon, je connais, bon, c'est quand même une toute petite chose. Ah, sur les réseaux sociaux, je pense qu'on s'en serait très bien passé. Il y en a certains qui ont, ah, là, on en parlait tout à l'heure, qui ont profité aussi des formes de confinement pour se déconnecter complètement. Ah, donc on peut... Il peut, on peut on peut éteindre ces réseaux sociaux. Et après ça, ce qui me semble assez terrible, c'est que c'est quand même, et c'est ce qu'on a vu, bon, il y a eu des moments un peu marrants, les 15 premiers jours du premier confinement, où on recevait plein de choses, plein de mèmes et de, et de mmh. blagues, où les gens avaient envie de... D'essayer d'être à la hauteur, bon, c'était rigolo, mais ça n'a pas duré très longtemps. Euh, mais sinon, ça reste quand même, je crois, les réseaux sociaux, le tout à l'égout de la vanité humaine et des, des grands délires euh, des hommes. C'est-à-dire que ça délire énormément par rapport au peu de biens qu'on a. Et c'est quelque chose, même dans, la, dans les recherches, il euh, y a maintenant tellement de choses et tellement à peu près à, à boire et à manger que si ça peut aider, alors on a besoin de... Euh, de logiciels de recherche un peu plus fins qui travaillent que dans les universitaires, mais sinon on est écrasé par le savoir. Et la science elle-même, elle est en train d'être euh, mis en danger par ça. Il y a trop de textes. Euh, si vous faites n'importe quel sujet de, de master ou de doctorat, vous tapez, il y a 2000, 3000, 5000 publications. Euh, donc il y a quelque chose d'écrasant euh, sur le savoir qui est en train de de risquer de s'effondrer sous son propre poids. Et sinon, pour le reste, je trouve qu'il y a une violence, même à un niveau humain. Bon, ma colère contre les réseaux sociaux, elle vient d'une toute petite anecdote humaine euh, où je pense que euh, ma, ma filleule qui a 16 ans, euh, qui est une, une très gentille, elle désespère, elle est toute seule pendant le premier confinement. Sa mère lui dit « mais va sur les réseaux sociaux, voir ce que font tes copines, etc. » et elle va sur les réseaux sociaux. Elle voit que toutes ses copines sont parties au ski. Bon, il n'y avait pas de téléski, mais enfin toutes parties sauf elle. Ah ne lui ont pas dit, euh, c'était pas contre elle, mais avait pas la place pour une de plus. Euh, normalement, euh, elle l'aurait pas su, <rire> sauf qu'évidemment, elles ont 15 ans les gamines, elles doivent mettre leurs photos sur euh, euh, sur Instagram. Elles, elle s'est enfermée dans sa chambre, elle a pleuré pendant trois jours. Et voilà, il y a une scène à peu près semblable dans la recherche du temps perdu où le narrateur apprend que Bloch a été invité à, à chez la marquise de Villeparisis. Euh, il voit ça dans un article du Figaro et il en est complètement malade. Mais enfin, euh, à l'époque qu'il y a 100 ans, ça concernait quelques dandys parisiens qui essayaient de rentrer dans le, euh, le faubourg Saint-Germain finissant. Euh, Ce n'était pas très grave qu'il y ait la dépression de quelques, euh, quelques snobs parisiens. Aujourd'hui, c'est absolument tout le monde. Et dans ces formes d'exhibition... Je pense qu'on n'a pas encore assez d'études là-dessus, enfin peut-être en psychanalyse, mais je crois que la violence qui s'exerce sur les jeunes en tout, en particulier, alors il y a peut-être des formes intéressantes, mais même à tous les âges et à tous les niveaux, cette exposition permanente est d'une toxicité sans nom d'une toxicité sans nom, et surtout que ça détruit, alors pardonnez-moi de le rappeler, pour ce qui est de la science, l'argument d'autorité. Alors on est, ah les arguments d'autorité c'est pas bien, c'est très bien les arguments d'autorité, c'est les scolastiques qui les mettent en place, qui a un sens assez précis, l'argument d'autorité c'est, face aux questions qu'on peut résoudre par le libre débat, comme ce soir pour être contrat, on les résout par la rationnellement par le libre débat, quand on ne sait pas, sur une question où on ne sait pas, on fait appel aux autorités, donc aux auteurs, essentiellement Platon et Aristote, en se disant, là on n'a pas une opinion certaine par l'argument d'autorité, on a une opinion probable, qu'il est plus probable qu'Aristote et Platon aient raison euh, que Michel Onfray. Euh, ce qui me semble une position assez juste euh, et assez sage. Euh, et que le, les réseaux sociaux, ça détruit complètement l'argument d'autorité, alors après, il y a eu un usage et un sens qu'on donnait à la philosophie des lumières du XVIIIe siècle, qui ont dit ah c'est pas bien une autorité, mais dans son usage un médiéval, ça nous a stressage d'autorégulation aussi de la production du savoir, où il s'agit pas de s'interdire de penser quoi que ce soit, il s'agit pas de censurer quoi que ce soit, mais il s'agit simplement de qui est une hiérarchie, et une autorité, dans l'égalité totale de de la parole où l'on voit par exemple les, les défenseurs, les médecins qui expliquent les avantages du vaccin et les antivax, où, on voit les, euh, où est mis totalement à égalité la totalité des paroles, euh, et qu'au fond un épidémiologiste et euh, ma voisine ont la même autorité, il euh, y a quelque ça chose, pose qui, ça pose énormément de problèmes, problème pour la structuration de la pensée. Il nous reste euh, finalement, bah, tout, ça va très vite, hein. excusez-moi, je, je suis trop je suis Oui, mais euh, on boit vos paroles aussi, alors voilà, il faut, il faut revenir à vous, en fait, si vous avez envie de, de discuter aussi, madame, c'est bah, Jad hein, qui, qui a une question à poser. C'est une question pour madame Fleury. Vous avez parlé du fait que euh, pour garder un équilibre psychique et ne pas tomber malade psychiquement, il faut que l'être humain euh, vit contemporainement les trois dimensions différentes du temps. Moi, j'ai l'impression, au niveau pour moi personnel, que pendant les confinements euh, et pendant cette année de COVID, il n'y a eu vraiment pas euh, de façon pratique comme dans la vie d'avant de se projeter dans le futur, de faire des plans et... Et la question qui restait beaucoup dans la tête, surtout des jeunes, c'était « quand ?»« Quand on retournera à la fac ?»« Et quand on pourra à nouveau sortir boire un verre ?» et, et voilà. Et donc, c'est des questions qui n'ont pas eu de réponse pendant très longtemps. Et donc, je me demandais si, selon vous, ça a eu des dégâts psychiques alors, sur, euh, y a, en fait, il y a eu pas mal de, là aussi, de, vous avez une bonne revue de littérature, vous avez le, The Lancet, euh, Sciocotry, qui a repris euh, euh, toute une série d'articles. Euh, il n'y en a pas eu 5000 quand même. Ah, oui, on a eu beaucoup, euh, puisqu'ils ont fait une revue de littérature assez euh, conséquente sur je ne sais plus combien, un nombre assez grand d'articles sur les effets psychologiques et psychiques euh, du confinement. Euh, et donc, ils, ont, ils ont listé tous euh, les différents symptômes, que ce soit effectivement... Euh euh, les crises euh, d'angoisse, euh, euh, les tolérances à, à l'incertitude euh, très problématiques, et on sait que c'est un marqueur important de, de, de la santé mentale, faisant dire d'ailleurs au euh, Lancet Psychiatry et même à l'OMS que euh, une des grandes raisons de main des, des maladies, c'est la surexposition aux informations de santé et notamment aux informations liées à la désinformation, mais pas que, surexposition aux informations, et que donc il fallait, euh, pour préserver euh, le psychisme à un moment donné, ne plus euh, s'exposer autant aux informations, et je dis bien aux informations qu'elles soient de la désinformation ou aux informations. C'était assez drôle de voir que non pas tout était mis dans le même sac, mais que malgré tout, il y avait un effet de saturation. Euh, tout simplement psychiquement non digérable et puis que par ailleurs si vous voulez c'est une euh, ce sont des, des informations qui sont particulièrement mortifères, on se souvient au début donc qui était euh, avec un sentiment comme ça de, de présent ininterrompu de jour sans fin enfin on connaît, il y a eu beaucoup de, de papiers là-dessus. Donc euh, non le, le, le, c'est précisément ça qui a été euh, qui a été touché. Et, euh, et avec des, des, des, des réactions assez différentes. C'est assez drôle de voir d'ailleurs que dans un premier temps, ceux qui avaient des troubles psychiatriques lourds ont d'abord été protégés, précisément oui. parce qu'il y avait un phénomène de synchronisation euh, avec la société qui soudain vivait ce qu'eux vivaient depuis toujours, c'est-à-dire un sentiment de flottement. Et en fait, il y a eu euh, par la suite une décompensation aussi très forte chez ces, ces troubles psychiatriques lourds quand ils ont repris leur temps, mais aussi l'entrée dans le confinement a été compliquée, la sortie du confinement est compliquée. On a encore de la décompensation forte aujourd'hui, avec des retours au travail compliqués, des contournements, des stratégies d'évitement qui sont multiples, donc très clairement... Il y a un événement psychique euh, important entre euh, ce confinement, ces Covid, ces stop and go, euh, précisément cette capacité projective qui est constitutive, entre guillemets, de l'être, de la stabilité de l'être, ben aujourd'hui, cette capacité projective, elle est atteinte personne, plus personne n'ose dire un mot sur les trois mois qui vont arriver, si vous voulez, parce qu'on ne sait plus, c'est vrai, on était tous très très forts pour définir le 21e siècle, là, c'est silence radio sur trois mois, puisque à chaque fois, on repart en arrière, on repart en avant, donc il y a eu un, un effet, on pourrait dire, tiens, ça peut être intéressant, il y a un effet d'humilité, etc. En fait, non, il n'y a pas tellement un effet d'humilité, il y a d'abord un effet plutôt d'activation de, de, émotionnelle et, et, et d'immaturité euh, psychique. Bon, euh, c'est euh, c'est comme ça. Sur euh, les réseaux sociaux, oui, je pense que c'est important, malgré tout, de ne pas euh, assimiler les réseaux sociaux à l'Internet. L'Internet, oui, c'est un état changement euh, voilà qui nous permet, euh, par des voies euh, numériques, de produire ce qu'on pourrait appeler aujourd'hui du télé-présentiel, qui malgré tout a été très important pour, à quantité, même s'il est, même s'il donne des nouvelles pénibilités, même s'il est, euh, euh, il vient euh, euh, toucher entre guillemets euh, l'affection sociétatis, etc. Il n'empêche que euh, de, de, de, il produit aussi des des des, bah, des, des, des, comment dire, des choses tout à fait, tout à fait pertinentes. Mais les réseaux sociaux tels qu'ils sont aujourd'hui, c'est un univers panoptique. Panoptique. Donc euh, où chacun surveille chacun. Ouais. Donc, c'est forcément un phénomène, soit d'autocensure, soit d'hyper-normalisation, mmh. soit de ce qu'on appelle, René Girard en tête, la rivalité mimétique. On parlait de Proust, euh, René Girard, c'est un Proustien, euh, euh, absolu. La rivalité mimétique, c'est la plus vieille histoire du monde, bien évidemment. Mais tout l'enjeu. La rivalité mimétique, c'est je... de considérer. On se ressent, mais on c'est de considérer que, en fait, ce qui vient nous structurer, nos êtres propres, ce que l'on croit être le plus intime, en fait, c'est le désir social, c'est l'aliénation sociale. C'est-à-dire, c'est le fait que toi, tu désires quelque chose et moi, je vais commencer à désirer cette chose parce que tu la désires. Et résultat, ça fait des gens qui ont un jour plus de 50 ans et qui arrivent dans mon cabinet en disant, mais... Qu'est-ce que j'ai fait moi. de ma vie Et, et moi. pourquoi euh, Qu'est-ce que je fais et pourquoi je suis là, en train de courir après un truc dont je me contrefiche euh, Et c'est plus possible. Et c'est ce qui faisait dire effectivement à, à Swan mais pourquoi j'ai aimé, euh, pourquoi j'ai aimé une femme qui n'était pas mon genre et, et, et qui avait fait euh, dire à, à René Gérard bah « ben voilà, la, une des grandes lois euh, entre guillemets de la littérature, mais de, de, de, de la société, etc. Bon, cette rivalité mimétique aujourd'hui elle est orchestrée, scénarisée, euh, voilà, euh, tous les jours, vous avez une rivalité mimétique permanente. Encore une fois, rien de nouveau sous le soleil, mais on sait très bien que quand vous avez un effet quanti qui devient à ce point-là important, vous avez une incidence sur le sur le mmh. mode qualitatif de nos vies, et, et, et, et voilà. Donc. C'est ce que nous vivons aujourd'hui, un univers qui, sous prétexte de narcissiser l'être, en fait, le dénarcissise, et, et, et bien évidemment les jeunes gens, mais pas que, mais notamment les jeunes gens qui sont dans un moment de, de, de développement et où on se constitue beaucoup aussi avec euh, le regard social, parce qu'il y a une verticalisation qui se fait avec ce regard social, bah, bien évidemment qu'ils euh, le prennent de, de, de, de plein fouet. Donc, mais, mais, mais, mais pas que. Donc, euh, malgré tout, les réseaux sociaux, ils ont, voilà, ils, ils peuvent être demain, s'ils sont régulés, bah, des, ils peuvent nous accompagner euh, encore une fois pour faire ce que. Euh, euh, on peut appeler une logocratie ou en tout cas euh, des modes comme ça de, de, de rationalité publique qui utiliseraient les réseaux sociaux pourquoi pas pour réfléchir compliqué quand même parce que en 140 caractères vous avez du mal à, en tout cas à réfléchir comme ça mais il peut demain y avoir d'autres types de, de réseaux sociaux d'autres types d'algorithmes vous avez vu que facebook s'est fait taper sur les doigts donc il y a malgré tout des réflexions importantes sur l'éthique des algorithmes et de voir comment demain on peut euh, sans basculer dans le liberticide, dans, dans, le, dans la censure, comment quand même on peut essayer d'organiser une rationalité publique numérique un peu digne de ce nom. Donc ça, c'est des vrais enjeux où il va falloir trouver des, euh, des, euh, comment dire, des outils. Mais c'est vrai qu'il y a un point euh, aujourd'hui qui est atteint malgré tout. Et ça aussi, le, le, le, le 21e siècle relance cette question qui, elle aussi, n'est pas nouvelle. C'est que normalement, dans l'état de droit, il y a un mode de vérédiction, comme dit Foucault, un peu privilégié. Alors, c'est pas l'argument d'autorité, ce mode de vérédiction un peu privilégié, mais malgré tout, euh, si, c'est l'autorité scientifique. Mmh. Donc, euh, le mode de vérédiction privilégié dans euh, l'état social de droit, c'est la science. La vérédiction, c'est le fait de savoir ce qui est vrai. La vérédiction, c'est tout à fait. C'est un mmh. discours. C'est comment nous produisons des discours sur ce qui est ce qui pourrait être vrai, mais sachant ouais, que le vrai n'est pas défini comme ouais, ouais, ouais. Euh, de manière dogmatique et, et justement, euh, il, il, est, il est construit. Mais encore une fois, nous avons des, nous avons des modes méthodologiques, euh, voilà, argument, argumentés, qui viennent produire euh, ce discours. Et même le doute est méthodologique, si vous voulez, dans euh, la science. C'est pas le doute paranoïaque qu'on voit s'exprimer ouais, euh, dans le conspirationnisme. Une dernière intervention de, de madame Merci. Il euh, y a une question que vous n'avez pas du tout abordée, c'est le rapport au corps. Je, je, trouve, je trouve que nous sommes dans un monde qui a clairement énoncé le fait que nous étions vers l'immortalité. Nous n'avons pas appris pendant toute cette crise qu'on pouvait mourir, qu'on pouvait souffrir, que ça faisait partie de façon endogène à la vie à ce que ça la rend précieuse et on est vers une course à l'échalote dans une temporalité qui n'est pas l'acceptation et, la, et justement la pensée autour de notre réalité d'humain. Hier, je suis allée au, au cinéma, la seule chose qu'on a vue, c'est des euh, Marvin, des super-héros et une, on a une espèce de transposition de, de notre pseudo-réalité alors que profondément, dans notre quotidien, nous, nous avons une réalité qui est une issue qu'on va tous connaître, qui est la mort. Et vous ne l'avez pas du tout abordée alors qu'on a connu oui, une pandémie et comment on se construit derrière. Il y a tant de choses. Alors ça, c'est une question clairement pour Pierre Zawi. Le seul problème, Donc, Pierre Zawi, c'est que vous avez crois. deux minutes. Ah <rire> <rire> J'ai deux minutes. Vous avez entièrement raison sur le fait qu'on a perdu ce que Nietzsche appelait la grande raison du corps. Ah, c'est-à-dire de le réécouter. Ça, c'était une expérience difficile du, du confinement. Après, je pense que là-dessus, il ne faut pas trop sur le, le devenir de nos corps. Euh, il y a quelque chose, dans le, parce qu'on n'a pas commenté, on n'a pas pu le nuage de Tag, là, que... Ah, vous avez fait autour, il y avait l'humain augmenté, bon ça, ça me fait par partie quand même des chimères, le, le, le corps transhumaniste où on nous promet qu'on vivra mille ans en téléchargeant le cerveau dans le cloud ou qu'on va... Sauver l'humanité en terraformant Mars. Bon, on ne sait pas empêcher l'augmentation de 4 degrés sur Terre, mais on va pouvoir terraformer Mars. Donc, Là, vous voyez bien qu'il y a une fonction idéologique qui est assez claire. Ah, c'est quand même tout ça, c'est des contes de fées pour milliardaires. Ah, et le, sur la question du corps et sur cette question de la, de la mortalité, réapprendre euh, effectivement, non pas simplement à vivre dans son corps ou avoir un corps en bonne santé, mais réapprendre aussi, à hein, parler comme Platon, à mourir à son corps et à mourir dans son corps, ça me semble des choses qui sont qui sont relativement très importantes euh, pour l'avenir, parce que c'est des expériences absolument nécessaires. Euh, et c'est les expériences, c'était pour moi, de tout ce qui s'est passé en deux ans. La plus haute violence, c'était celle qui a été faite aux familles qui n'ont pas pu accompagner dans les premiers, euh, qui n'ont pas pu voir le corps de leurs parents malades. Euh, ça, je ne sais pas comment ils peuvent vivre avec. Euh, Comment on fait pour oublier quand on ne peut pas accompagner le corps de l'autre? Ça, c'est parmi les gens qui ont le plus souffert. Je pense que c'est ceux qui sont, ah, c'est quelque chose d'absolument terrible et même d'immoral, je trouve. De... On ne peut pas, on... c'est le... la base, Hegel dit, c'est la base de la moralité, le devoir. Euh, les sépultures que l'on doit à ses morts, c'est là où la vie éthique naît, et <rire> euh, ouais. sans doute née dans le paléolithique lointain, c'est là où on voit les premières œuvres d'art. Euh, donc il faut réapprendre ce, ce passage-là avec le corps, et, on, et ce type d'épidémie ne, ne permet pas de vraiment d'y penser. Et de ce point de vue-là, il y a un autre mot euh, qui m'avait marqué, enfin qu'il n'y ait pas, il y a un mot qui m'a marqué c'est schisme, ben, je pense que le danger qui vient c'est des schismes en cascade et généralisé mais il y a un autre mot mais sur cette question du corps, c'est si personne n'a dit survie euh, il me semble que des idéologies les plus dangereuses qui viennent c'est le survivalisme c'est quand même cette idée euh, où on va pouvoir s'en sortir seul au dépend des autres c'est à dire que là s'il y a un enjeu pour les décennies qui viennent, c'est de rappeler qu'il y aura, il n'y a pas de solution individuelle. Et ne serait-ce qu'au niveau du désir, il faut demander à, à Sid moi je ne suis pas psychanalyste, mais qu'est-ce que c'est ce désir des gens de survivre à tous, à leurs enfants, à leurs parents, à, à l'ensemble de l'humanité Tout le monde sera mort, mais pas moi. Et là, vous voyez une <rire> jouissance un peu étrange... Euh, alors là, Gramsci a raison, naissent les monstres, là. Ah, parce que si l'humanité doit globalement disparaître, ah, enfin, si 5 milliards, 5 milliards de morts et 5 milliards de vivants, j'espère vraiment faire partie des morts. Ah, et, et pas être là pour, pour porter la mort de 5 milliards de... Je sais même pas comment ce sera possible pour l'humanité restante en gardant leur humanité. Ah. Merci. Vous avez des mots d'ailleurs sur la survie. D'ailleurs, vous l'appelez ce livre, hein, la, la traversée des catastrophes. C'est un manuel de survie. Hein, que... euh, euh, Cynthia Fleury, euh, vous en vous avez donc écrit ce livre hein, en 2020, c'était euh, chez Gallimard, « Si J la mer, virgule, la mer, euh, L apostrophe, A-M-E-R, hein, guérir du ressentiment. » Et puis dans la foulée, vous avez été euh, exprimé euh, aux rencontres philosophiques philosophie de Monaco, c'est une, euh, une conférence qu'on peut voir encore sur euh, YouTube, et vous parlez de euh, des résistances possibles face à ce qui paraît irréversible. Quelque chose est irréversible. Comment est-ce qu'on peut y résister Et Vous citiez l'action, la décision, l'engagement. Vous citiez aussi l'ironie hein, de Yankelevitch, la musique aussi, le style. Mais agir, euh, s'engager, euh, c'est à la fois utile et consolant. Ça, j'ai une, une, une, une, euh, une très grande question. Euh, je peux dire quand même un mot juste avant de, de, de, de répondre à cette question sur la question du, du corps parce que malgré tout, euh, je, euh, je ne sais pas si, euh, et oui, a priori, je, je, je partage cette idée que... Euh, l'idéologie euh, transhumaniste euh, est, est un fantasme. Le seul problème, si vous voulez, c'est que les fantasmes euh, façonnent euh, les, euh, les imaginaires. Donc on n'a pas besoin, si vous voulez, que le transhumanisme existe ou soit vrai pour qu'il soit euh, impactant. Et ce qui est certain, c'est qu'il est impactant. Il est impactant parce que sans aller jusqu'à l'idéologie transhumaniste, il y a une idéologie de toute puissance, euh, qui bien évidemment euh, façonnent nos sociétés, effacent euh, la question du corps et fait que nous produisons des politiques publiques qui ont une certaine tête, des, des, des valeurs qui ont une certaine tête, des éducations, des modes d'apprentissage qui, qui ont une certaine tête et qui font précisément que nous sommes dans le déni par ailleurs euh, des failles systémiques, etc. Donc c'est euh, tout, tout sauf neutre et c'est vrai que je trouve ça assez terrible de voir que sans cesse, euh, alors que nous avons toujours, et encore encore heureux, encore aujourd'hui, mais alors que nous avons toujours géré euh, la question du dépassement de la finitude, on n'a pas attendu, si vous voulez, le transhumanisme pour dépasser la finitude. Euh, c est, c est pas, on fait ça depuis toujours et ça s'appelle la culture, euh, ça s'appelle la littérature, c'est-à-dire ça s'appelle le symbolique. Le symbolique est notre manière humaine, de dépasser la finitude. Or, ce phénomène, si vous voulez, aujourd'hui, qui consiste à confier à la seule technique le fait euh, de dépasser la finitude, moi, ça me glace. Parce que, bien évidemment, que euh, la technique euh, est un rétrécissement euh, terrible euh, par rapport au champ du symbolique qui a qui, qui peut affronter tous les, les dépassements possibles. Et cette désymbolisation, euh, oui, elle nous emmène nécessairement vers une, une déshumanisation. Donc, il faut faire attention là-dessus, donc vraiment, il ne faut pas se faire chipper euh, euh, le, le ballon euh, par, euh, par euh, cette hyper-technicité. Alors, juste sur le fait de, de, de, euh, du, du ressentiment d'agir, etc., ou en tout cas sur la question de l'irréversible, c'était... Euh, un des points chez, chez Jean Kélévide, puisqu'il a écrit quantité de, de, de points sur l'irréversible. Euh, oui, euh, une des manières, on va revenir, on va faire la boucle sur le, le, le, le passé et le futur, mais euh, une des manières, si vous voulez, pour résister à cette... À, à cet irréversible, alors qui est ce, ce, le, le, la réalité de la vie qui passe, etc., mais qui, de manière politique, puisqu'on on, on on pense le, le, le massacre, il y a euh, dans ce que euh, Jean Kalevich appelle l'imprescriptible, euh, il y a une manière politique très particulière de travailler avec quelque chose qui est de l'ordre de l'irréversible, c'est-à-dire il s'est joué là quelque chose qui littéralement soit fait que le monde de demain n'advient pas. Il pensait à la Shoah en l'occurrence, avec la Shoah. prescriptible. Il pose ce concept d'imprescriptible et chez jean Kalévitch, en tout cas, malgré tout, ce concept-là de ce qui ne passe pas et de ce qui a produit l'irréversible, je crois, vient précisément se poser pour configurer le futur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun sens demain de penser le futur en dehors du champ de l'imprescriptible. Donc l'imprescriptible, il est là pour nous aider à, à précisément euh, configurer euh, un futur. Donc euh, je vois que je n'ai pas répondu à votre question, euh, ou euh, en tout cas à ce que vous attendiez, mais euh, et une des manières de faire vivre euh, l'imprescriptible chez Jean Kalevitch, c'est l'engagement, c'est la responsabilité. Si on veut euh, mmh. euh, voilà, terminer... Euh, sur euh, sur ça <rire> par exemple par exemple n'était qu'une qu suggestion oui, la, la, la question de l'engagement la question éthique euh, elle est euh, elle produit si vous voulez euh, euh, bah une, une qualité de, de présence au monde euh, qui malgré tout euh, voilà nous aide à la fois à résister contre nos propres effondrements et puis espérons contre les, les, les effondrements plus collectifs alors dans quelques instants, on va écouter euh, Xavier Koboul, qui est euh, vice-président culture et au rayonnement scientifique d'Université de Paris, pour euh, clore notre... Euh, notre euh, rendez-vous. Est-ce que Cynthia Flori Est-ce que je peux lire une, ah oui. euh, un petit paragraphe de, de, de Pierre Zaoui? Vous retrouvez bien sûr, euh, notamment, les, les livres de Cynthia Flori aussi, mais aussi c'est c'est euh, c'est pas mal de prises de parole hein, que vous avez faites notamment sur YouTube. et Alors vous terminez là-dessus, euh, euh, Pierre Zaoui dans ce livre qui s'appelle La traversée des catastrophes. Où, où, vous racontez à un moment donné qu'effectivement, vous avez traversé vous-même une catastrophe, mais vous avez voulu élargir le propos, non pas parler de vous, mais justement élargir le propos, et vous dites que finalement, vivre, c'est accepter la continuité sous toutes ses formes. Et vous réfléchissez à ce que c'est que continuer au final, et vous dites cet effort increvable pour continuer, et donc aussi bien le vrai défi et la vraie croix de la vie et des philosophes de la vie. Et cette croix, continuer, c'est une tragédie, parce qu'elle ne laisse aucun choix, pas même de celui de céder, quand il, en, quand il, quand il est encore temps, quand on juge peut-être sagement qu'on en a assez fait, qu'on a traversé la vie et la mort, la maladie, le deuil, l'amour, le bonheur, mais qu'on a traversé les postures les plus improbables et tous les clichés de la désolation et des plaisirs formatés d'avance. Mais ce défi de continuer est aussi bien une joie, sans pareil, au moins parfois, et c'est à cette joie actuelle ou virtuelle, mais toujours ouverte, au-delà d'elle-même, qu'il faut s'accrocher. Qu'est-ce que c'est bavard ah. <rire> C'est juste un commentaire, c'est beaucoup mieux, Beckett, c'est un commentaire de la dernière phrase Exactement. de l'innommable. Ah, et il dit, il part de continuer. Ah, je ne peux pas continuer, il faut continuer, je vais continuer et il s'arrête. C'est la dernière fois. Voilà. <rire> Xavier Koumoul, rejoignez-nous. Xavier Koumoul, voilà, vous êtes euh, l'un des artisans de ces, euh, de ces grands débats. Venez vous installer, asseyez-vous, prenez place, je vous en prie. Pas de micro, pardon. Eh bien alors, vous en aviez un il y a quelques instants. Oui. Le voilà. Donc Xavier Koumoul, voilà, euh, vice-président culture et au rayonnement scientifique d'Université de Paris. Merci. Bah, merci à tous, hein, merci à toutes et à tous d'être présents, merci à Paul d'avoir euh, modéré ce débat, merci à, à Pierre et à Cynthia d'avoir euh, enrichi, je pense, la pensée de chacun, et, euh, et, et la mienne euh, en particulier. Moi je suis toxicologue, et euh, du coup comme je suis toxicologue, j'ai souvent tendance à me définir comme un, comme un pessimiste, qui a été un mot qui a été très utilisé au début du débat, euh, mais néanmoins je, je reste un pessimiste heureux et euh, c'est un peu plus simple peu particulier comme euh, voilà comme, comme définition personnelle parce qu'évidemment ça ça laisse augurer d'une certaine instabilité <rire> c'est pas très rassurant Christine hein. <rire> voilà euh, mais tout simplement parce que voilà moi je suis confronté euh, à des notions qui portent sur la pollution euh, voilà et un peu par dérivé à la thématique du réchauffement climatique l'impact des polluants sur la biodiversité l'impact des plastiques sur nos vies etc c'est pas l'objet du débat mais euh, malgré tout, tout tout ça pour souligner que lorsqu'on est confronté à ces problèmes de manière très globale, on peut être très très pessimiste et lorsqu'on participe à des débats et c'est là que l'humain est très important et ça a été aussi rappelé tout au long du débat, euh, de ce grand débat. Euh, lorsqu'on revient à l'échelle humaine et qu'on discute avec les personnes, ou tout le moins euh, qu'on les entend et qu'on les comprend, euh, eh bien on en tire une certaine forme de joie. Et du coup, j'oscile en permanence entre euh, bah voilà, ce à quoi je suis confronté quand je lis des articles scientifiques, euh, avec des analyses globales, et quand je discute avec des personnes ou que je les écoute, et qu'elles m'enrichissent euh, d'un point de vue personnel. Donc là, je voudrais sincèrement vous remercier d'avoir euh, vraiment contribué à ça ce soir. En tout cas, pour moi, ça a été euh, mon sentiment premier. Et euh, je voudrais aussi remercier un certain nombre de personnes euh, qui ont... Euh, qui ont participé à cette organisation parce que bon, Christine, merci beaucoup. Tu t as dit que j'avais contribué, mais je suis loin d'être le seul et vraiment, vraiment loin d'être le seul. Et pour moi, ah ouais. euh, cette organisation de débat, ce n'était pas une organisation hiérarchique avec euh, moi qui devais chapeauter les choses et puis euh, et puis les autres qui devaient suivre les ordres. Tout le monde a participé, a construit, a apporté ses idées d'un point de vue technique, d'un point de vue d'un point de vue euh, euh, des idées, de, de du format. Et donc, euh, je, vais, je vais quand même mire mes notes pour être sûr d'oublier absolument personne. <rire> Parce qu'il y a énormément de gens toute qui ont une continué. équipe hein, derrière. non mais en fait moi je dis souvent à mes étudiants euh, euh, si vous voulez apprendre euh, cinq, euh, cinq mots et être sûr de ressortir cinq mots un jour le, le jour de l'examen si on vous interroge sur cinq mots apprenez-en six parce que on est toujours confronté à l'oubli de voilà de l'élément ou de la personne et quand j'écrivais mes mails à l'ensemble de ces personnes avec qui j'ai travaillé et avec qui j'ai eu beaucoup de plaisir à travailler et avec qui on va travailler encore pendant sept épisodes eh bien euh, voilà j'ai je butais toujours je disais quelle est la dernière personne que j'oublie et c'était jamais la même. Donc c'était vraiment <rire> un processus cognitif. Donc euh, merci beaucoup Virginie, Cécile, Thomas, Samia, Nawal et puis Sylvain, euh, qui ont vraiment, euh, vraiment, vraiment contribué euh, de manière équivalente à, à l'organisation de, de, cette, de cette soirée de ce débat. Je voudrais aussi remercier la scène et Youssef qui sont tout en haut, puis une autre personne dont je connais pas le prénom, qui, est, euh, qui voilà, ici. Donc, un, un grand Eric. merci vraiment à, à toutes ces personnes d'avoir, d'avoir aidé à cette organisation. Merci aussi à l'Université de Paris et à l'IDEX qui est associée à cette, à cette, à cette idée qui, encore une fois, est une idée vraiment commune. Sur la notion de pessimisme heureux, j'ai aussi entendu ce mot qui m'a vraiment intéressé, qui était le présent étendu. En fait, ça, quelque part, ça, je pense que ça marque aussi une certaine forme de basculement permanent entre, on va dire, une certaine forme de pessimisme et de joie, qui, en tout cas, moi, me caractérise dans ce cas-là. Je voudrais vous inviter à, à participer à la prochaine euh, soirée, au prochain grand débat qui auront lieu dans un mois. Euh, pas exactement, c'est tous les lundis en milieu de en milieu de, de mois. Euh, le prochain, ça doit être le 15 novembre. Si 15 novembre, je, je, novembre voilà. Et euh, la thématique sera la thématique de la santé, avec euh, une approche à la fois euh, d'anthropologue. Euh, ce sera Laetitia Atlani, euh, duo qui, euh, qui qui qui qui sera chargé entre guillemets d'enrichir euh, cette partie-là et puis Guillaume Assier, avec qui j'ai fait mes études à une certaine époque et qui lui participe euh, qui participera à, euh, au, au débat portant sur l'intelligence artificielle donc vous voyez c'est un grand écart c'est pas euh, le présent étendu mais c'est euh, les, les thématiques étendues et euh, je voudrais encore euh, vraiment sincèrement remercier euh, tous les participants euh, modérateurs euh, euh, conférenciers euh, techniciens euh, et puis euh, instances euh, et puis surtout le public qui est là et comme je le dis souvent à mes étudiants depuis maintenant euh, un mois à chaque fois que je les vois euh, <rire> ça fait vraiment plaisir d'être en présentiel donc euh, revenez tous et toutes la prochaine fois et à très bientôt merci